effectivement d'une scène conventionnée c'est de donner une couleur. Euh, donc nous on a fait le choix de donner la couleur des arts de la marionnette. Euh, théâtre d'objets et formes animées pour être vraiment complet. Et effectivement ça reste une programmation pluridisciplinaire mais avec plus d'un tiers de la programmation qui euh, met en lumière les arts de la marionnette. Le cœur du projet du Périscope c'est d'essayer d'amener de, des gens euh, éloignés des, des espaces culturels vers euh, les théâtres. Et du coup on a eu envie de réfléchir à la place du spectateur, se dire que peut-être euh, un, un espace passif où on s'assied dans un fauteuil, on regarde un spectacle, c'est... Voilà, c'est une forme, mais qu'il y a d'autres formes qui sont plus engageantes. Et du coup, on a proposé euh, cette saison euh, plusieurs projets déjà participatifs. Donc euh, c'est le cas là, euh, tout de suite, euh, le 24 septembre, avec un projet serbe Assimilate. On a aussi un projet d'ambulatoire dans l'espace public euh, le 1er octobre, qui s'appelle Nictalop sur la question de, euh, des places des femmes dans l'espace public. Et là, on a besoin de 30 complices femmes. Donc en fait, euh, l'enjeu, c'est de permettre à, à des gens lambda qui n'ont pas de formation artistique hein, de, de s'intégrer directement à un projet et d'être en contact avec l'artiste. Et moi, ma petite musique, c'est de se dire peut-être quand ils sont en contact avec les artistes, ils, quelque part, ça permet de désacraliser l'art, euh, les artistes, et ils peuvent euh, tomber un peu les, les barrières et euh, retrouver le chemin du spectacle. et après euh, dans toute la saison, il y a aussi pas mal de spectacles, typiquement que j'appelle immersifs, qui mettent le spectateur au plus proche en fait, euh, du spectacle. Donc, c'est le cas euh, par exemple avec euh, très prochainement euh, Rien à voir un spectacle où chaque spectateur sera dans une boîte euh, d'affût, comme euh, s'ils allaient à la chasse. Ils voient le, le spectacle justement à travers juste une, une visière. Euh, il y a un autre spectacle où on va être face à des marionnettes sur un gradin, où en fait le dispositif c'est un gradin euh, construit par, euh, par la compagnie, et les spectateurs se retrouvent face à des marionnettes qui leur parlent. Euh, voilà Après il y a aussi euh, la grenouille au fond du puits, où là c'est une déambulation. Euh, pareil, les gens vont rester debout, vont se déplacer au fur et à mesure du, du spectacle. c'est un spectacle du vélo théâtre pas très loin d'ici, euh, à Apte. Donc voilà, l'envie vraiment c'est euh, déjà de proposer de nouvelles formes, et peut-être de réveiller un peu le spectateur. Mmh. La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond. Monsieur Brindavoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brindavoine avait 400 maisons et pourtant, aucune ne lui donnait entière satisfaction. Dans la maison de mon enfance, il fallait absolument mettre les patins. Moi, le patin, j'aimais bien. Après, pour faire découvrir les arts de la marionnette et puis le théâtre en général, c'est vrai que nous on a souvent, enfin, on a tout le temps ancré notre projet autour aussi de la pratique amateur, en disant que c'est quand même aussi un bon moyen euh, de découvrir un art, c'est d'essayer de participer, de, de le faire soi-même. Donc on développe tout un tout un projet d'atelier de pratique amateur euh, pour les enfants euh, théâtre. Et puis euh, on va proposer aussi cette année sur euh, pratiquement l'intégralité des spectacles très jeunes. Public, aussi des ateliers par enfant à l'issue avec euh, les artistes du spectacle. Et puis par ailleurs, on développe aussi pour les adultes, cette fois, euh, même, idée, même idée de parcours euh, cinq stages dans l'année euh, avec des artistes des spectacles qui ont été invités. Donc euh, les, les adultes pourront et voir le spectacle et profiter. Pendant une journée, euh, entre 4 et 6 heures, souvent les week-ends, d'un stage euh, très spécifique euh, pro proposé par euh, les artistes qu'on aura invités en saison. Pour euh, le projet, donc ça c'est 36 du mois, euh, le spectacle dont je vous parlais, euh, il était une fois avec ses marionnettes euh, qui sont sur le gradin. Donc Emmanuel Audibert proposera lui euh, un stage en amont le, le dimanche d'avant. Et. Euh, le... L'enjeu de ce stage, c'est effectivement de fabriquer une petite marionnette robotisée et que chacun parte avec sa petite marionnette à l'issue du stage. Voilà.